Considérez cette vidéo un peu comme un cadeau de Noël parce que putain j'avais rien d'autre à montrer. Allez, on, on est stylé en plus. Fait. Wow, t'as vu, les beaux gosses ah, je... vrai. Il y a des moments où on va faire derrière parce qu'il y, sécu... qu y a des gens à sécuriser. Il manque un quelqu'un, non Ah non, pas ouais, Ah non euh... Oui, en fait, j'ai pas y... eu des moi je coupe la corde et je vous laisse mourir. Ah d'accord, ah, ouais, donc. Euh... Voilà, voilà. Donc là, le but voilà. c'est. On se fera plus c'est ça Mais qu'est-ce que t'allais faire, toi Je suis dans une forêt, moi Bah oui, comme tout le monde non, mais Moi, y'a personne autour de moi, en fait Ouais, Cookie, Cookie, il est là Là, moi, mais où est-ce que t'es Est-ce que tu vois une grosse parabole Non. Oula. Une grosse antenne radio, on me dit pas ta spawn normale. Euh, tu contre une montagne, là Contre une montagne. Est-ce que tu vois des lumières qui se rapprochent Non. Pire, j'avance comme un bourrin de... en face de moi nous on a un lac J'essaie de chercher une grosse antenne Radio pas pas fait, Même moi je la vois pas Je pense qu'il qu a, qu a vraiment ce normal Non attends Mais déjà est-ce que tu vois de l'herbe <rire> euh, en fait j'ai sponsorisé une montagne Spawn en hauteur moi Ah putain ah bah, Est-ce que tu vois pas une, une vraiment une, une antenne Là, je... où... bah, Attends il vraiment c'est des cailloux devant moi est-ce que tu verrais pas les trous du cul avec la lampe torche en bas Ah oh, si, je vous vois oh C'est genre qu'on est à 20 mètres de vous On va essayer de descendre, c'est oh Ah bah, regardez où je suis Attendez, regardez en haut, en haut de dessus de vous Ah, on voit que dalle, la lampe elle va passer loin. Oh putain, il est là-bas. Regardez, coucou Vous êtes. Est où est, il est là-bas, attends, je le vois là pas. Il yeah. tout là-bas Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Oh la vache Ok alors les gars, on oh, se colle comme 3, 4, si on était est... 3 4 c'est bon. Ok alors les gars, je propose un truc, on se colle comme si on était gays, Oh, qu'est-ce Sinon, le but de la mission, c'est quoi déjà Euh, on va devoir euh, wipe out. Des zombies. Waouh. Wow. Ouais, Et là, on a perdu la porte, tu sais. Si tu veux. Non. <rire> Donc, ah, la lumière, là. Donc mais... là, on est censé buter des zombies. Et sauver des, euh, des employés C'est qui le mec à la traîne là C'est moi. Qui Non, mais c'est pas vrai. Oh, regarde, oh, il ferme oui. la barre, il a pas de couilles. Bah <rire> Bon, bah, avant, euh, je la ah, bon, je... Vous <rire> voyez ces couilles là par terre Bon, ça va nous ralentir. Vous pouvez les péter en tirant dessus. Prenez votre gun. Utilisez votre gun pour les casser. Et ça... deux balles. C est... C est... Une fois que ça c'est. Voilà, et deux balles c'est bon. Et ça fait quoi si on les casse pas Bah, ça nous ça ralentit. Ça nous ralenti off-doom. C'est hyper chiant. Euh, les zombies de ce niveau sont beaucoup plus résistants que ceux de l'ancien. Ah oh, oui, euh, oui d'accord. Bonjour madame. D'ailleurs, tu peux mettre des coups au corps à corps, en hein, avant. Comment oh, Ah bah oui, que tu me l'as dit parce que moi... Ouais. Le bouton de... Le, le, la, le bouton de la souris, là. La molette. Ouais. La molette. C'est très efficace. Parce ah bah tiens, par exemple, c'est cool. quelqu'un qu'on va sauver. Viens la toi. Ah, je t'ai là Ah, là on a quelqu'un que je vais sortir dehors. Allez, va dehors. Et Moi faut pas faire quoi. C'est-à-dire que on les a amenés jusqu'à l'antenne, un... Si je les devant la porte. Non, là ils sont dehors là. Je les ai mis devant la porte. Normalement ça devrait être bon, ils devraient être comptés. Ouais, ok, allez, go go go. Là on risque pas de perdre trop de vie normalement. Bah oui. Peut... Juste Il y a... vraiment très long. Il y en a qui y dessus. Et les Zlaouis aussi. Les Zlaouis font peur. C'est quoi, dans les Fordels là Vous... Vous comprendrez pourquoi on les appelle des Zlaouis. S'ils font 2 mètres S'ils si font 2 mètres 50 en fait. Ah d'accord. Ils sont géants. Et son putain de tanky, et des chargeurs. Et ouais. sinon, et sinon les. Les. <rire> en parlant des chargeurs, on en récupère quand ah, oh. Pas maintenant en tout cas. Y'a. Y'a un. Toi ah Il est bugué, il est bugué. Il est, con, il est buggé. Bonjour. Bonjour madame. On, on a pas d'autres personnes à sauver par la là. Oula là ah, oui <rire> ah oui je le vois là, par la fenêtre. Il peut passer par la porte N'ouvrez pas la porte, enfin n'ouvrez pas la porte on a pas... Reculez Sortez votre arme, mitraillette direct. Je ne sais pas. Bah il est, quatre bah, mais il est nul en fait. Quatre bah normal on est 4, mais quand t'es 2, t'inquiète pas que t'as peur. Ah Comment on fait pour te donner des coups de couteau Normalement il y a un gars à soivre et des munitions. Ah ouais, c'est bon, c'est en face là. Ouais, ouais, on voit. Ça j'ai une nickel dans la tête. Qui m'a accompagné Moi. Euh. Tu ah, veux le ramener tu peux y aller, quoi, tu veux le... a... En plus, j'ai un gars tué, moi. Ouais, mais on a pas faire, hein. Tu veux le ramener vas-y. Tu oh, veux le ramener Moi, je vais le ramener. Tu le déposes devant la porte. Allah, ramenez, hein, fais-toi plaisir sur le chemin. Hein, mais il m'a au aucune, hein, il n'y aura rien. Oh au pire, baisse en fait, gaffe. Là Là, là Putain, on a fait du chemin en fait. Ouais. là. La... Bon, je vous laisse baiser, les otages. Hein. Mais on retourne au TT, canard. Coin, coin. On a trouvé otage. Ouais, c'est par là, attends. Voilà, 6, 6. Oh, six. avec la fraîcheraise, il va rien. Y'a des CI. Voilà. Ah, des CI, je les encule Donc sortez vos mitraillettes. C'est quoi des CI Des mecs qui nous tirent dessus. J'en compte 1, 2, 3. C'est <rire> des <deux, trois>. physiques. <rire> J'en compte 3. Est-ce que vous dire S vous S". Attends, <rire> je dire aise quand on les tue Aise. Attends, je le dis. <rire> <rire> aise. Aise. Ah, il y a un PC à doublé. Tenez, on regarde du porno. En était gold sur l'une <rire> PC. Oh, ouais. oh enfin. shit! Il shit Y'a deux gros Y'a deux gros euh, Par contre là, le gros bras, euh, lui, il faut lui mettre -lui, ça va Y'a, attendez, je suis en train de crever Oh mon arme, il tire qu'une balle par balle euh, t'as dû appuyer sur quelle touche. VVV. Euh, v, V. V, V. Ca rien. Et euh... 13. Y'a l'autre là à gauche. EZ EZ J'ai dit EZ Bonjour EZ oh. Elle est plus à la version hein. Ouais Ah Ah Touchback Enfin, le, la vision C'est un écran tout douant hein. On y voit rien On est mort veut oh, <rire> oh, une bombe Alors c'est pas une bombe On est mort okay. Pourquoi c'est les amino qui parlent C'est bon, ça prend au hasard oh. Ah oh, mes amino t'es mort, nous on est tous morts en fait Ouais nous on est juste morts et là tu, tu peux laisser mourir <rire> Ah d'accord Et du coup on va mourir à la fin de la mission oh, Non euh, Oui je vais très bien Sacrifice de quoi je porte ta mes couilles bande de fils de pute Ça laisse le nettoyage bonjour bonjour Nous venons nettoyer Et quoi là dedans Essaye. Ah attendez ah, La ventilation On doit vent. Voilà ouais. On a fini Ouais Ouais. Réussi, on a clean. Regardez, et, et je m'en vais vers le noir. Ouh, j'ai un mur. Ouh Easy, <rire> mon gars, zéro midi kit. <rire> Pas moi. <rire> même... Ouais, je, je, je prends toujours les dégâts. Je suis mort, je suis une clope. Par contre, je suis trop... Moi, je suis, devenu... suis tourne masse, je suis trop bégé. Moi, je suis bleu, je suis en train de tourner une clope. Toi, t'as ouais, t'es trop dark. Toi, t'es dans le vide, t'es trop en bad boy, t'as vu. Bah bon, euh... Alors que, Tu vois, tu penses à Ali. Euh, Alors que y a cigarette. Tout... Tu penses à Ali et puis tu te dis... ah là là une seule, une seule fausse manip puis et puis je tombe dans le vide. Il ah là, là Il la est est... m'a Il... bordu à la jugulaire quand même, heureusement que j'avais une plaque en métal. Mmh. <rire> ouais, moi j'avais mon protège, couille parce que sinon je serais mmh. sevré maintenant. YEEEEEEE! Yeah. Yeah. Yeah. Bon. Oh. pas, on arrive au plus que... parti pour le Vietnam <rire> Oh putain, putain. On va affronter du SCP maintenant, c'est ça Ah euh, non, on le Et pas le plus facile.